Donc Michel Roche, comme vous l'entendez, je suis Alsacien, donc vous m'excuserez ou vous apprécierez mon accent, enfin, en tout cas, il faudra s'y faire. Euh, donc euh, tout simplement un accent parce qu'on a une, une langue locale qui s'appelle l'alsacien donc un, un dialecte germanique et on a appris, enfin ma génération puisque c'est plus le cas aujourd'hui j'ai appris le français à l'école donc c'est ma première langue étrangère entre guillemets ou non maternelle mais ça va, je la pratique assez bien on se comprendra euh, je suis agriculteur en Alsace je me suis installé en 1984 sur une toute petite exposition qui est toujours assez toute petite parce que l'Alsace est un pays très peuplé 250 habitants carrés, ah ça y est, il n'y a plus de son, et euh, beaucoup d'agriculteurs, donc en fonction des régions, ben, les fermes se sont agrandies, d'autres sont agrandies, la mienne euh, est restée euh, petit, assez petite. Euh, la particularité, c'est qu'on est, que on est euh, dans une région euh, semi-continentale, donc au niveau du climat, une pluviométrie correcte, 650-700 mm, mais des étés très chauds et des hivers plutôt froids. Euh, C'est une région où il y a une culture de prédilection qui s'appelle le maïs. Parce que le maïs, euh, vous le mettez du soleil, de l'eau au pied et un peu d'azote, ça pousse tout seul. Euh, J'ai eu la chance, euh, avant de reprendre l'exploitation en 1984, de travailler deux ans euh, dans une entreprise qui s'appelait Lemaire Boucher. L'agriculture Lemaire, si vous voulez, à l'époque. Monsieur Boucher, le professeur Boucher, c'était un des, des fondateurs de la méthode Lemaire Boucher, donc en agriculture biologique avec le compostage, avec euh, le, la conception d'un outil qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle la fouilleuse à l'époque, qui s'appelle l'actisol, aujourd'hui. C'est le même outil, seulement, enfin là-dedans resté la même, seulement l'outil a évolué, parce qu'il avait des problèmes, mais le professeur Boucher m'avait rendu attentif à l'époque, enfin nous avions rendu attentif que... Il ne faudrait pas labourer parce que le fait de labourer, ça mélange les couches superficielles du sol qui n'ont pas les mêmes types de micro-organismes que les couches inférieures. Donc c'était déjà une idée qui restait dans ma petite tête et puis on parlait aussi d'engrais de, de, verts, de couverts végétaux déjà à l'époque, de culture associée, de plein de choses. La technique a trouvé ses limites parce que la machine n'était pas au point, ça... ça... C'était difficile de gérer les résidus avec ce type de machines euh, à l'époque euh, pour des problèmes techniques hein, d'écartement de, de dents, de dégagement de châssis, etc. Et beaucoup d'agriculteurs bio à l'époque avaient acheté l'actisol, avaient essayé l'utilisaient peut-être un an ou deux puis après à la charrue parce qu'ils n'arrivaient plus à gérer les mauvaises herbes et d'autres choses. Je me suis installé à 84, je n'ai pas fait de bio tout de suite parce que euh, j'ai arrêté l'élevage et je suis dans une région où j'ai euh, un quart de mes sols euh, à l'époque, c'était un quart euh, qui sont en zone inondable de crues. Et, et euh, le fait euh, de ne pas pouvoir faire autre chose que des cultures d'été et ne pas avoir d'animaux, donc de compost, je ne voyais pas comment faire de l'agriculture biologique. Donc c'est un défi que j'ai relevé bien plus tard, il y a 4 ans. Et donc j'ai fait des productions d'endives pendant 10 ans de manière assez poussée puisque j'avais 14 hectares d'endives avec une rotation avec tous les voisins à 10 km à la ronde parce qu'on ne pouvait pas revenir avec les endives que tous les 7 ans et j'ai fait ça pendant 10 ans et au bout de 10 ans j'avais fait le tour de la question et puis ça ne ramenait plus rien puisque c'est devenu une production de masse qui ne payait plus j'ai décidé de tout à rater j'ai vendu tout le matériel et puis j'ai trouvé un petit job dans une entreprise de semence, de technicien d'expérimentation et de communication. Et je suis resté dans cette société pendant 15 ans, jusqu'en 2010. J'ai différents, occupé différents postes. Le dernier poste était responsable d'Alsace, responsable des ventes d'Alsace. Et puis j'ai profité d'une réorganisation de l'entreprise en 2010 pour quitter l'entreprise parce que j'étais trop loin de la retraite pour attendre que que ça vienne et j'ai décidé de, de me consacrer à ma passion qui est l'agronomie en me consacrant entièrement à mon exploitation et en décidant de repasser euh, de passer en bio et le travail que j'avais déjà commencé que je vais vous présenter euh, maintenant donc voilà un peu pour l'histoire du bonhomme c'est toujours important à mon avis de situer euh, <coughs> les discours techniques et théoriques dans un contexte euh, général et global et, et l'approche, c'est avec Daniele on avait discuté c'est une approche holistique. Alors holistique, c'est un mot un peu pompeux peut-être, mais c'est une vision globale. Et, et souvent, je reviendrai, quand on a une démarche technique, on se focalise souvent sur des problèmes techniques et on cherche des solutions techniques et sans replacer le problème technique dans l'ensemble. Mais l'ensemble, ça peut être l'environnement économique, ça peut être euh, votre organisation. Euh, au niveau d'exploitation, au niveau de la main dœuvre ça peut être plein de facteurs. Mais il faut toujours avoir une vision, de temps en temps il faut se remettre en arrière et replacer le problème avec une vision très large. Et les solutions se trouvent alors beaucoup plus facilement. Et donc euh, pour euh, le grand problème en bio et surtout en agriculture de conservation, c'est euh, les adventices, alors c'est le sujet. Alors vous allez peut-être être, être déçu, je ne vais pas vous donner de recettes, puisqu'il n'y a pas de recette et on ne travaille pas dans la méthode avec des recettes on va essayer de comprendre on va essayer de comprendre tu peux peut-être avancer un peu Daniel dans, on va dérouler le, le, le truc tu peux y aller jusqu'à. il y a 4 points la, définir un peu les objectifs de la culture de conservation rapidement euh, je vais partir non pas sur la théorie mais partir sur mon exemple donc l'expérience que j'ai vécue sur mon exploitation pour dans un troisième temps <coughs> Essayer de vraiment de comprendre comment on peut générer ou régénérer une bonne structure de sol et en fait les bases qu'il faut toujours avoir dans la tête comment fonctionne un sol dans l'environnement naturel entre guillemets et puis après comment est-ce qu'on peut en ayant compris ça comment est-ce qu'on peut essayer de trouver des systèmes qui nous permettent de gérer cette problématique des adventices sur l'exploitation particulière. Et les solutions seront particulières à chaque situation. Il n'y a pas de, de, de recette, mais il y a toujours l'idée générale du fonctionnement du sol qu'il faut avoir compris. Et dans ce, dans ce cadre-là, on peut trouver des solutions. Parce qu'il y a un, un dicton... Euh, J'ai vu le jour dans la presse, euh, il y a eu des, des, des, des débats, et il y, a un gars qui disait, euh, il y a un vieux proverbe qui disait... Euh, si tu veux, donc ça date, je sais pas, euh, il y a quelques siècles. Si tu veux dominer la nature, il faut d'abord lui obéir. En français courant, on pourrait dire hein, si tu veux euh, maîtriser le système, il faut d'abord comprendre ce qui se passe et ce que tu fais. C'est ce qu'on va essayer de faire. Allez, on attaque. Vas-y. Alors, les définitions de. C'est un peu vite, oui. Euh, donc, ça, c'est euh, l'agriculture de conservation. L'histoire de l'agriculture de conservation, c'est. Euh... C'est assez récent. Le terme, le terme, en fait, il vient des états unis des années 30, quand les états unis ont perdu euh, les deux tiers de leur surface agricole. Ils ont dit qu'il faut qu'on conserve nos sols parce qu'ils sont partis avec l'érosion éolienne. Mais ça, c'est une situation, bah, tiens, euh, pas loin de chez toi, de Saint-Gaudens. En, en 2008, j'étais voir mes amis à côté de saint et c'était au mois de juin. Je ne sais pas si tu te rappelles, en 2008, il y avait un printemps très humide. Et j'étais étonné parce qu'il y avait des coulées <coughs> sur les chemins. Donc j'ai pris quelques photos. Il y a encore une photo. Je peux avancer. Couler de boue, en fait, on perd notre capital. Quand le sol, il fout le camp, ben, c'est le capital de l'agriculteur qui fout le camp. Alors si vous avez la chance, vous le retrouvez en bas au lieu de le trouver en haut. Mais si en haut de la colline, vous ne produisez plus rien parce qu'il n'y a plus que du caillou, ben, vous perdez quand même de la, de la surface, même si le sol, vous le retrouvez en bas. Ça, c'est une photo qui a été prise en Alsace. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Pour moi, c'est assez flou d'ici. Euh, en Alsace, en c'est Alsace, très, enfin, très hétérogène comme situation, ce n'est pas mes sols à moi, hein. moi je suis dans la plaine du Rhin. Euh, ça c'est des sols dans le, ce qu'on appelle le Korsberg, à l'ouest de Strasbourg, il y a 20 mètres de loss. Donc c'est des sols inépuisables, et pourtant aujourd'hui, au mois de juin, euh, quand les maïs sont implantés, quand il y a 30 mm de flotte, ben, il y a des rigoles. Pourquoi Parce que le sol n'a plus d'agréable. Euh, il n'y a plus de cohésion au niveau du sol, et on verra ça en détail après. Voilà le fameux bowl aux États-Unis. Ben euh, Dans les années 30, 83% des terres ont été endommagées par l'érosion éolienne. Parce que les États-Unis, c'est pas le même climat que chez nous. Il y a beaucoup de vent, euh, il y a de l'érosion. Et euh, à l'époque, Franklin Roosevelt disait que la nation qui détruit ses sols se détruit elle-même. Et pour dire que, en fait, l'agriculture de conservation, c'est vraiment la prise de conscience. La vraie, elle était là. Et aux États-Unis, il existe toujours l'association de, nationale de, de conservation des sols, euh, qui travaille encore aujourd'hui à quel est le meilleur moyen de reconquérir les sols ou de les préserver, avec des résultats assez extraordinaires sur le sujet. Vas-y. Euh... Voilà, alors l'expérience personnelle, pour moi, c'était, moi j'ai pas eu d'érosion, de coulée de boue, euh, j'ai eu un problème, moins grave on va dire, mais quand même qui m'inquiétait beaucoup, tu peux cliquer deux fois je crois. En Alsace, je faisais de la monoculture de maïs, et tout en laissant tous les ans euh, les résidus de maïs euh, sur la, la parcelle, donc à peu près 10 tonnes de matière sèche, donc ça fait quelques tonnes de compost ou de fumier quand même. En labourant, avec la fertilisation azotée plus l'irrigation, mon taux de matière organique baissait. Et comme vous avez vu sur la photo, à la levée du maïs, ben, quand il y avait 15-20 mm d'eau, ben, j'avais de l'eau sur, sur la parcelle et qui ne rentrait plus dans le sol. Et c'est des sols donc, qui ne sont pas les sols de plaine de chez moi, c'est des sols, de, vous avez les Vosges derrière, c'est des vosgiens Donc des sols euh, 45% de sable, 40, euh, 42% de limon et entre 10 et 15% d'argile. Et ces sols-là n'avaient plus aucune structure, et ça se dégradait. Alors, le paradoxe et la, la problématique, c'est que dans ces sols-là, on peut quand même continuer à faire du maïs et des bons rendements. C'est parce que la plante maïs, vous le mettez les pieds dans l'eau, un de l'azote dans l'eau, et puis la tête au soleil, ça suffit. C'est une plante qui n'est pas trop sensible à la structure du sol. Bien sûr, la plante sera malade en automne et tout, mais vous ferez quand même des quintos. C'est ce qui fait dire aux gens qui sont... Euh, des, des, vous racontez des conneries, le rhum à maïs ne fait qu'augmenter euh, en Alsace, etc. Mais ce printemps, euh, on va bien voir ce qui se passe, parce que ça fait depuis l'automne 2012, et qu'il pleut beaucoup, que les sols sont matraqués. Et cet hiver, euh, les labours ont été faits euh, de manière assez catastrophique, sur des sols complètement défoncés depuis un an, et on n'a pas eu de gel et aucune restructuration par le gel, et ce printemps euh, qui s'annonce très très difficile, avec, euh, on n'a pas eu d'eau non plus, euh, des structures complètement dégradées, complètement foutues, et il y aura certainement des conséquences assez graves euh, sur les rendements en fonction de l'évolution de l'année. Donc moi ça m'a posé des questions, je me suis dit qu'est-ce que je fais, qu -ce que... Continue. la problématique c'est ce que j'ai expliqué, la gestion de l'eau, la structure du sol, alors en 2000, j'ai mis du temps quand même, hein, parce que ça, j'ai vu dans mes analyses de sol que la situation se dégrade, et j'avais des copains en chambre d'agriculture qui étaient orientés un peu, c'était euh, formés par rapport au couler de boue, hein, c'est un, un problème. Euh, on en labourait, il me dit faut arrêter de labourer. Alors moi je dis c'est pas possible, un sol qui est dur comme un béton, euh, bon, on arrête de labourer, ça peut pas fonctionner. Et donc ces, ces parcelles ne représentaient euh, que euh, avec 4 hectares sur l'exploitation, je me suis dit, bon, de toute façon, j'ai mon salaire à un côté, je ne prends pas beaucoup de risques, euh, je, vais, je vais tenter le coup, mais dans mon, dans mon idée, c'était toujours faire du maïs, euh, sur le maïs, et parce que je travaille dans une entreprise de semence euh, et j'étais spécialisé dans le maïs, je ne sais pas si je vous l'ai dit, et... Et donc, euh, j'ai décidé de semer un couvert à, à la volée, épandeur, donc, euh, épandeur en engrais, de l'avoine, pois, triticale, et puis broyer les cannes de maïs par-dessus, puis point à la ligne, et continue. Et donc, j'ai fait, fait mes premiers semis directs, vas jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place de, avec les photos. Il y en a quatre, je crois. Et la Chambre d'agriculture avait fait financer par le Conseil euh, général un euh, semoir semis direct de maïs. Et donc j'ai emporté ce semoir et j'ai semé du maïs en direct. Alors on peut voir à haut à droite sur la photo, c'est ça fait vraiment ça, ça coupe comme dans du beurre, même si c'est pas argileux parce que le sol n'a pas très beaucoup de structure. Et euh, j'ai eu quelques petits soucis, mais finalement j'ai eu du maïs qui, qui a poussé. J'ai récolté du maïs. Continue. Et donc là, en 2000, 2005, je me suis dit, il ah, si je veux aller vite. Il faut que je respecte, enfin, il faut, si je veux aller vite au niveau agronomique, euh, il faut que je respecte, euh, il faut que j'applique les, les principes de l'agriculture de conservation qui sont euh, euh, une vraie rotation de culture, etc., etc. Mais il y avait un grand souci économique. Euh, enfin, Déjà, aussi, il y avait une vision personnelle. Est-ce que mes sols, je les ai démarrés en 82, après le remembrement, et en 20 ans, je, je, je, je détruis entre guillemets, la, le peu de structure de sol qu'il y avait, j'ai bouffé la matière organique, est-ce que c'est à moi de, de remettre ces sols en route pour qu'un jour, mon fils ou celui-là qui reprendra l'exploitation, ait un sol productif, ou est-ce que je m'en fous, et et puis euh, et puis euh, ou est-ce que je reprends les choses en main, et j'essaye de, de corriger le tir encore. Et donc j'ai décidé personnellement ben, de, de remettre mes sols en route et de recapitaliser. Recapitaliser, c'est-à-dire remettre la main pour monnaie, parce que le maïs, moi je sèche mes épis en crib. On fait toujours 100, 120 euros en maïs en Alsace quand on en met de l'eau, de l'azote, quelle que soit la structure du sol. Sécher soi-même, euh, la marge brute, il n'y a pas photo, c'est entre 30 et 50 supérieur à un blé. Donc euh, ça voulait dire aussi au niveau économique, ben, il y aura des conséquences. Alors pour moi, j'ai estimé qu'elles étaient supportables, donc je les ai supportées. Il y a des contrats de mécanisation aussi parce que euh, quand on a très peu d'hectares, on ne va pas se spécialiser. donc j'ai fait appel à des entrepreneurs au début pour me faire mes certains semis, parce que j je ne voulais pas m'équiper euh, du matériel hyper cher, enfin je ne pouvais pas. Et puis après, par contre, il y a une opportunité, la rotation, et c'était pour ça la raison principale, c'est d'intégrer les couverts. Et donc ça, c'était quand même une, une opportunité assez intéressante, on continue. Il faut que j'accélère, ça ne va pas y arriver. Donc j'ai mis du blé, suivi d'un du couvert, non, appelé suivi d'un colza, suivi d'un couvert, suivi de blé, recou recouvert. Continue. Et en fait, sans investir, euh, sans investissement spécifique, alors j'ai récupéré du matériel chez des agriculteurs parce que je tournais, mon, mon boulot c'était de tourner dans les fermes. Je suivais 100, 200 agriculteurs euh, tout, tout, tous les ans et donc je trouvais du matériel d'occasion pas trop cher et j'ai acheté euh, un vieux semoir nodé qui servait à mettre de l'engrais que j'ai re, remis euh, pour faire le couvert avec un déchaumeur à disque que j'ai acheté d'occasion pour gratter un peu le sol et j'avançais comme ça vas-y et donc pour faire du couvert euh, donc couvert Biomax, alors bien sûr euh, dans, pendant tout ce temps là et depuis longtemps depuis, depuis euh, les années fin 90 je côtoyais Frédéric Thomas et puis tout euh, son équipe et des gens qui tournaient autour j'ai fait des essais maïs chez des agriculteurs qui avaient arrêté de labourer, etc etc etc, je n'ai pas improvisé ça du jour au lendemain on continue et en 2009, donc, je suis revenu avec du maïs pour la première fois, donc 2004-2009, et tout en travaillant, donc jamais de la bourre, un hein, travail très superficiel avec l'outil que vous avez vu, hein, des chômeurs, et puis à la limite à coup de rotoherst, parce que je n'avais pas de truc, et je voulais semer le maïs avec mon semoir qu'on avait en, en copropriété. Et là, vous voyez, déjà en 2009, j'étais assez content, parce que quand je vois la structure de mon sol à droite, et celle de mon voisin à gauche, on voit déjà qu'il y a eu, en, en 4 ans, ou 5 ans, une belle évolution de ce qu'on appelle les agrégats, la motte et les tenues à la pluie. Continue. Et en 2010, euh, j'ai semé donc, du soja euh, en direct dans du régrat euh, vivant. Euh, avec mon solo que j'ai acheté à Saint-Gaudens. J'ai passé deux fois, hein, parce que est, il est réglé à 80. Donc j'ai passé une première fois, une deuxième fois, c'était archi sec. Continue. Et au début, j'ai eu un peu peur parce que quand vous semez... donc là, là, là donc dans le, ce cas de figure, c'était des abages de soja avec un peu avec 0,8 litres de glyphosate en même temps. C'était pas possible. Enfin, c'est pas possible autrement dans tel que c'était fait. Le but, c'était de laisser le sol euh, le moins perturbé possible. Vas-y. Et là, il y a donc deux photos qui vont arriver. Et là, il y a eu euh, au mois de juin euh, un orage de 25 mm. Et à droite, vous avez le champ de maïs de mon voisin. C'est comme ça que c'était chez moi avant. Et à gauche, vous avez mon soja. plus de flotte au-dessus. Euh, pas de problème de structure. Euh, le champ est capable d'absorber l'eau. On verra après en détail le pourquoi et le comment. Continue. Et est ce qu'on peut... Je crois qu'il y a encore un clic à faire. Encore. Et encore. Voilà. Et alors, ce qu'on peut constater aussi, c'est que le taux de matière organique, Donc, j'ai fait des analyses de sol en 2007, j'étais un peu tissu, parce que le taux de matière organique, je voyais que ça allait mieux, mais ça ne remontait pas. C'est normal, j'ai pris mon échantillon dans les 25 premiers centimètres, je concentrais toute la matière organique au-dessus, ça avait baissé, c'était logique, etc. Mais la situation a commencé à s'améliorer, il n'y a jamais eu d'apport, ni jusqu'en 2009, de compost, ni de rien, et on voit que le taux de matière organique, quand on gère différemment, on peut déjà remonter tout seul, sans euh, amener de compost. Parce que le premier réflexe euh, dans, dans ma situation, euh, c'était, j'ai un copain qui, est, euh, qui était un collègue avant et qui s'est lancé dans le compostage. Alors il faisait des compostages déchets verts, mais aussi de la valorisation de bouts de station d'épuration par le compostage. Et c'était gratuit, on pouvait en avoir. Le seul souci, c'est que moi, mes champs, là, ils sont à, dans le périmètre rapproché de captage. Donc hors de question de mettre des composts gratos euh, qui viennent de, de, de, de bout de station d'épuration. C'est interdit. Donc comme c'est interdit, moi je suis, je suis carré, je respecté.